Vous êtes sans nul doute au courant que les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 classiques sont sortis il y a quelques jours déjà. J'ai reçu les miennes le 19 août, malheureusement j'étais en vacances. Donc je n'ai pas pu vous tourner des petites vidéos comme je vais vous présenter aujourd'hui avant. Néanmoins, je les ai testées. Car oui, ces produits demandent un test assez assidu et assez long. Donc ça fait déjà plus de 10 jours que je les teste. Je vous ai demandé sur le Discord ce que vous voulez savoir avec précision. Je pense que le test va être très long mais très complet. Vous êtes beaucoup à hésiter entre la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 classique. Laquelle choisir C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai dans ma main gauche la Galaxy Watch 4 classique Et dans ma main droite, la Galaxy Watch 4 normale Vous allez me dire, il y a quand même une grosse différence au niveau du design La vraie différence va être au niveau du design On va en parler aussi au niveau des matériaux Mais à l'intérieur, on pourra faire la même chose Avant de parler du design plus précisément, il faut parler des différences de prix Car les montres sont disponibles à différents prix Sur les deux modèles, il y a deux tailles différentes Pour la Galaxy Watch 4, il y a un format 44 mm, comme j'ai aujourd'hui, et un format 40 mm. Le format 40 mm démarre à 269 euros, ce qui est... Vraiment intéressant au niveau du prix le prix est bah, beaucoup moins cher que ce qu'on voit chez la concurrence et ce qu'on a vu les années précédentes 269 euros 40 mm ça va être pour la version bluetooth si vous voulez la version avec la 4g il faudra à chaque fois mettre 50 euros de plus donc 319 euros pour la 40 mm moi j'ai la 44 mm 44 mm bluetooth disponible à 299 euros version 4g 50 euros de plus 349 euros sur la watch classique la Watch 4 classique, on aura aussi de format un petit qui démarre à 42 mm au prix de 369 euros en Bluetooth, c'est à dire 100 euros de plus que le petit format Bluetooth de la Watch WatchCat normale puis c'est pareil 50 euros de plus pour la version LTE moi ici c'est la version grande c'est le grand modèle 46 mm qui démarre à 399 euros en Bluetooth et moi là j'ai la version LTE qui coûte 449 euros en gros la version classique que ce soit petit ou en format coûte 100 euros de plus que la version Watch 4 normale, que ce soit petit ou grand format. Ce qui est intéressant du coup, c'est la plage de format qu'il y a. 40 mm, 42 mm, 44 mm, 46 mm. On en aura à peu près pour toutes les tailles de poignet et tous les goûts. Ce qui nous permet d'aller parler du design. Oui, je vous l'ai dit en introduction, c'est le design qui va tout changer. À l'intérieur, on a vraiment les mêmes montres, les mêmes applications, les mêmes possibilités, les voilà le même tout. C'est le, le, le même système d'exploitation, c'est la le même capacité de stockage, c'est les mêmes hardware à l'arrière qui vont permettre de faire un ECG et un torsiomètre si vous avez un mobile Samsung. Et moi j'ai acheté le dernier mobile Samsung que je suis en train de vous tester aussi pour pouvoir vous permettre de bah, de vous montrer un test complet de la de la Watch 4 et de la Watch 4 classique. Il me fallait bien entendu un mobile Samsung en plus de mon Oppo. Mais ça on en reparlera. Dans une autre vidéo Ce qui va du coup au niveau du design vraiment changer C'est les différentes tailles On en a parlé 40, 42, 44, 46 En gros cette montre fera toujours 2 mm de plus que cette montre Que ce soit en petit ou en grand format Et c'est dû à la petite bague rotative C'est un des critère qui vous fera choisir cette montre plutôt que l'autre c'est de pouvoir naviguer avec la petite bague rotative lunette rotative, vous savez j'avais adoré cette lunette rotative sur la watch 3 la watch 3 bah, qui ressemble beaucoup à la watch 4 classique mais pour tout vous dire sur la watch 4 je ne vois pas un grand intérêt voilà. Je trouve que pour l'instant euh, D'être sous du Wear OS Fusionné du One UI quoi, Ça ne permet pas forcément de tirer euh, parti à fond De cette petite bague rotative Et puis on a aussi une différence assez importante Pour moi qui va, C'est ça qui va pour moi euh, accentuer le prix C'est que sur la Watch 4 Classique, on sera sur un corps En acier Alors que sur la Watch 4 On sera sur un corps en alu Ça, ça va être un des critères qui fait que ça coûte 100 euros de plus. Après bien entendu la lunette rotative apporte du coup quelque chose en plus à la montre au niveau physique. Ce qui du coup augmente le prix. Après au niveau des écrans c'est le même écran sur le grand format et le même écran sur les petits formats. Sur les grands formats comme j'ai là actuellement on est sur un écran de 1,4 pouces avec 450 par 450 pour donner un titre de comparaison au niveau des tailles, parce que là on les voit côte à côte, mais peut-être on se rend pas compte de la différence de taille. Sur le 44 mm de la Galaxy Watch 4, le grand format, on est sur 44,4 mm pour le diamètre, avec une épaisseur de 9,8 mm. Sur la 46, la Watch 4 classique, on est sur du 45,5 mm de diamètre et une épaisseur de 11 mm. Donc, on sera un peu plus épais. On en est donc là, les amis. Différence dans les tailles, différence dans les prix, différence dans le design, l'aspect physique avec la bague lunette rotative et de l'autre côté avec les matériaux. À côté de ça, je vous ai dit aucune différence à l'intérieur, aucune différence dans la prise en main, aucune différence du tout. Alors, laquelle moi j'ai préféré porter laquelle j'ai préféré porter, laquelle j'ai préféré au poignet dans l'usage et surtout au design et pourquoi pas même au niveau rapport qualité prix. A ma grande surprise, alors que j'avais pris le modèle Watch Classic 4 pour le garder, bah j'ai préféré le modèle Watch 4. Parce que je trouve que déjà d'avoir la bague rotative en moins alors que l'écran est pareil, j'ai l'impression que l'écran est plus grand parce que voilà... Il y a une sorte de borderless, un, un petit noir qui est autour, qu'on peut voir en se rapprochant comme ça. Et ça donne vraiment une impression d'avoir un écran de 46 mm. Là, c'est un petit peu obstrué, je trouve, par euh, cette bague rotative que j'avais adorée sur la Watch 3. C'est ça qui est un petit peu étrange. Mais comparé à une Active 2, j'ai vraiment l'impression que la Watch 4... Et beaucoup plus grande aussi. Autre point qui en a déçu un petit peu sur le Discord, c'est l'espace que vous allez trouver ici. Vous voyez, cette, ce petit espace, vu qu'on a un bord et un cadran un peu qui lance un arrondi, cet espace est beaucoup moindre avec la Watch 4 normale. Je vais vous montrer sur la Watch 4 classique ce que ça donne. Elle a tendance à bailler un peu plus, à moins fitter comme ça sur le poignet. Moi personnellement, c'est pas ça qui m'a gêné. C'est pas ça qui me gêne même dans la vie de tous les jours. Parce que je n'y aurais même pas fait attention si vous me l'aviez pas dit sur le Discord. Mais je trouve que pour 100 euros de plus, avoir la même chose et que cette bague rotative n'a pas encore un usage pour moi. On verra si ça se développe mais n'a pas encore un vrai usage. En gros on a l'impression que c'était cette montre et qu'ils ont dit bon les gens ils aimaient bien la bague rotative. On laisse la bague rotative. Elle est moins adaptée à l'OS comme sur Tizen OS, je trouve. Avec ce nouveau système d'exploitation, j'ai plus tendance à me déplacer sans la lunette rotative. Autre chose qui m'avait aussi fait préférer la Watch 3 avec la lunette rotative, c'est que je trouvais qu'elle était plus aérée. Parce que voilà, la finition était moins, moins compacte. Là, on a vraiment une seule et même pièce, on dirait, parce que le bracelet vient épouser euh, le cadran. Alors qu'ici c'était un peu plus aéré et donc voilà j'avais l'impression que la, la montre était moins robuste que actuellement sur celle ci par contre par contre, ce qui me ferait plus partir sur la Watch 4 classique, c'est en plus de cette bague rotative qui permet à naviguer, c'est qu'elle permet de protéger aussi l'écran. Vous voyez, si quelque chose tape comme ça, ici, on va taper directement sur l'écran, alors que là, il y aura la bague qui va sauver l'écran, on va dire. Et puis, l'acier est quand même un peu plus résistant. Ça, c'était mon avis. Je trouve donc que la Watch 4... A un meilleur rapport qualité-prix et un peu plus d'intérêt que la Watch 4 classique pour 100 euros de moins. Maintenant, vous, comment choisir Tout d'abord, je vous le dis, il faut choisir par rapport à la taille. 40, 42, 44, 46, ça peut s'accorder différemment à votre poignet. Je vous l'ai dit et je vous le ferai ce mois-ci, sortira ma petite vidéo de guide des tailles. Pour les montres connectées, je vous le dis je vous le ferai ça va sortir en septembre ça vous permettra de choisir mais sinon après vous avez toujours la possibilité d'essayer et si ça fit pas ben bah voilà de, de renvoyer ou d'aller échanger en boutique chez boulanger par exemple ou sur amazon pour trouver la taille qu'il vous faut mais je vous conseille quand même déjà d'essayer de vous rendre en boutique boulanger ou une boutique samsung peu importe et d'essayer les différentes tailles de montres pire si vous hésitez entre deux Regardez la taille et après regardez bien entendu le design, voir si cette bague rotative vaut euros de plus pour vous ou non. Voilà c'était les différences, j'espère que déjà vous savez sur quelle montre vous orienter. Tous les jours pratiquement je vais vous proposer une vidéo sur la Watch 4, il y a certainement un comparatif ou deux qui sont déjà sortis avec la Watch 3 ou avec la Active 2. Le test arrive ce week-end, il est bien complet donc... À ce week-end. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.